Lorsque nous avons parlé de la notion de portée de variable, nous avons expliqué que nous pouvions avoir une variable d'un nom donné, par exemple une variable X, qui coexiste dans le même fichier à l'intérieur d'une fonction et à l'intérieur d'un module. Nous avons également expliqué que les modules isolaient complètement leurs variables. Comment est-ce que ce mécanisme d'isolation des variables fonctionne Il fonctionne avec ce qu'on appelle des espaces de nommage. Un espace de nommage regroupe un ensemble de variables appartenant à un objet. En Python, les modules, les fonctions, et nous verrons également les classes et les instances, définissent des espaces de nommage. Dans des langages comme le C, où vous n'avez pas cette notion d'espace de nommage, il faut faire extrêmement attention de ne pas définir des variables qui se surchargent l'une l'autre, qui s'écrasent qui l'une l'autre. Et en Java, qui est un langage orienté objet, qui a également une notion d'espace de nommage, vous devez créer des classes à chaque fois que vous voulez isoler les espaces de nommage. En Python, comme les modules définissent des espaces de nommage, vous avez quasiment gratuitement, cette notion d'isolation des variables dès que vous commencez à écrire votre première ligne de code. Nous allons voir dans la suite comment est-ce que les modules isolent les variables à travers les espaces de nommage. Regardons cette notion d'isolation euh, des variables par les espaces de nommage dans les modules. Donc, je vais commencer par créer un module spam.py, donc un fichier Python qui s'appelle spam.py. Dedans, je définis une variable x égale 1, puis ensuite une fonction f qui va faire print de x, et je définis un deuxième fichier Python, ec.py, qui va importer spam, qui va faire x égale 2, def de f, donc on va définir une fonction f qui fait print de x, ensuite j'appelle la fonction f, j'appelle spam.f, et ensuite je fais un print de spam.x. Maintenant, si vous pouvez prendre quelques instants pour avoir le temps de taper euh, ces différents morceaux de code, et nous nous retrouvons dans quelques instants. Donc, vous pouvez ouvrir un interpréteur, une ligne de commande, par exemple CMD sous Windows ou alors BASH sous Linux, et vous allez taper à votre ligne de commande python egg.py, ce qui veut dire que vous allez lancer euh, le programme à partir de egg.py. Regardons maintenant ce qu'il va se passer. Je vais définir l'espace des objets, donc c'est la mémoire de mon ordinateur qui va contenir tous les objets créés, et je vais définir les espaces de nommage. Ici, on se focalise sur l'espace de nommage des modules, donc je ne vais pas montrer les espaces des fonctions. donc On va regarder, avoir un espace de nommage pour spam et un espace de nommage pour egg. Je vous rappelle cependant que les fonctions ont leur propre espace de nommage qui est créé à l'appel de la fonction et détruit dès que la fonction retourne. Maintenant, commençons par la première ligne de code. La flèche rouge vous montre le fonctionnement de l'interpréteur, comment est-ce que l'interpréteur va évaluer chaque ligne de code. Ma première ligne de code, lorsque j'appelle python de heck.py, consiste à évaluer import spam. Je vais donc aller chercher le fichier spam.py. Nous verrons dans une prochaine vidéo le mécanisme exact de recherche de ce fichier. Et nous allons maintenant, pour créer l'objet spam, l'objet module spam, commencer à évaluer le code de spam.py. La première ligne de code dans spam.py, c'est x égale 1. Je vais donc créer un objet entier 1 dans l'espace des objets et une variable x qui est dans l'espace de nommage de spam. Maintenant, cette variable x va référencer l'entier 1. Puis, j'arrive à la ligne def, Je vais donc créer un objet fonction. Puis, je vais créer une variable f dans l'espace de nommage de spam qui va référencer cet objet fonction. Je vous rappelle que le bloc de code d'une fonction n'est évalué que lors de l'appel, pas lors de l'importation. Maintenant que j'ai évalué le code de spam.py, je retourne dans, euh, le bloc, dans le code de egg.py, donc dans le code de mon module egg. Et maintenant, j'ai fini d'importer mon module spam, je vais donc créer l'objet module, et je vais créer une variable spam dans l'espace de egg qui va référencer cet objet module. Évidemment, dans l'objet module va lui-même référencer l'objet fonction et l'entier 1. Mais je passe sur ce détail. Je vous présente juste pour l'instant le découpage des espaces de nommage par module. Maintenant, je fais x égale 2. Je vais créer l'entier 2, puis une variable x dans l'espace de nommage de x qui référence 2. Puis, je définis ma fonction f dans le module egg, Donc, je définis un objet fonction et une variable f qui référence cet objet fonction. Et maintenant, je vais commencer à appeler mes différentes fonctions. Donc, que va-t-il se passer lorsque je vais faire, hein, lorsque je vais appeler f f est une variable, je vais la chercher avec la règle LGB. f est définie en dehors de toute fonction et de toute fonction englobante, donc je vais chercher f dans l'espace de nommage du module, comme variable globale. f est défini et fait un print de x. x dans ma fonction f est une variable, je cherche x avec la règle LGB. x n'est pas défini dans la fonction, il n'y a pas de fonction englobante, elle est définie globalement, c'est la variable globale, Définie dans l'espace de nommage de egg. Regardons ce que vaut x dans l'espace de nommage de egg. Elle vaut l'entier 2, ça va donc me retourner l'entier 2. Maintenant, je fais un spam.f. Qu'est-ce que ça veut dire exactement J'ai la notation point, ça veut donc dire que je vais accéder à f dans l'espace de nommage de spam. Je vais donc appeler ma fonction f dans l'espace de nommage de spam. Ma fonction f fait un print de x, x est une variable dans spam. Je cherche x avec la règle LEGB, x est définie localement, non. Il n'y a pas de fonction englobante, elle est définie globalement, c'est la variable définie dans l'espace de nommage de spam. Que vaut cette variable au moment de l'évaluation de f On regarde, x dans l'espace de nommage de spam vaut actuellement 1. Ça va donc afficher l'entier 1. Puis pour finir, je fais un print de spam.x, ça veut donc dire accède à l'attribut x, qui est défini dans l'espace de nommage de spam. Que vaut x à ce moment-là dans l'espace de nommage de spam Il vaut toujours 1. Donc print de spam.x va donc m'afficher l'entier 1. Donc en résumé, vous avez cette notation qui est très importante, qui est objet.attribut, qui veut dire accède à l'attribut dans l'espace de nommage de mon objet. Lorsque cet objet est un module, ça veut dire accède à l'attribut dans l'espace des variables globales de mon module. Nous verrons que dans le cas des instances et des classes, nous avons un mécanisme de recherche d'attributs qui est un petit peu différent, mais nous en parlerons dans une prochaine vidéo. Les espaces de nommage en Python isolent les variables, mais ils n'isolent pas les objets. Par conséquent, avec des mécanismes d'espaces de nommage, vous pouvez tout de même avoir des références partagées vers des objets mutables. Donc vous avez deux variables dans deux espaces de nommage qui peuvent référencer le même objet. Cet objet étant mutable, si vous le modifiez, il sera modifié par effet de bord. Donc les deux variables dans les deux espaces de nommage différents verront cet objet modifié. On peut également se demander comment est-ce que les espaces de nommage sont implémentés en Python. En Python, rien n'est caché. Donc on peut très facilement expliquer comment sont, les de no comment sont implémentés les espaces de nommage. En fait, ils sont implémentés en général sous forme de dictionnaire. Comment fonctionne cet espace de nommage La clé du dictionnaire correspond au nom de la variable. La valeur correspondant à cette clé va être la référence vers l'objet qui est référencé par la variable. Donc, Lorsque vous ajoutez une variable dans un module, ça va créer une entrée dans l'espace de nommage de ce module, donc une clé correspondant au nom de la variable et une référence qui est une référence vers l'objet associé à cette variable. Les espaces de nommage permettent une parfaite isolation de vos variables. Et leur grande force est que pour accéder à l'attribut dans un autre module, dans un autre objet, vous devez utiliser une notation explicite qui est votre objet, point, l'attribut. Donc en rendant ce mécanisme explicite, vous n'avez plus aucun risque d'erreur ou de collision de variables par, euh, par erreur. Je voudrais également rajouter que la règle LGB que nous avons vue permet en fait de savoir où la variable que vous référencez a été définie, c'est-à-dire dans quel espace de dommage cette variable a été définie. Donc en fait, Python est vraiment construit autour de cette notion d'espace de nommage et cette notion d'espace de nommage en rendant l'accès aux attributs explicites facilite extrêmement le développement et la maintenance du code. À bientôt